Salut Trogers, salut Trogger. Alors là, on est sur le troc de Super Mario 64 DS. Ça se passe sur DS. Je suis là, et je suis avec Clément. Donc, salut à tous. Est-ce que tu peux tout de suite nous parler du principe Alors, bah, le principe, donc c'est on peut dire le, le remake sur DS du célèbre Super Mario 64. Donc, euh, l'un des, euh, bah, des premiers jeux de Mario en 3D sur Nintendo 64. Et donc, bah. Euh... C'est toujours un jeu, on peut dire, de plateforme aventure où vous incarnez Mario. D'accord. Donc, euh, voilà. niveau d'histoire ben, Niveau d'histoire, c'est toujours la même chose. Vous devez aller sauver ben, la princesse Peach des... des griffes du terrible roi Bowser. Et pour cela, vous devez aller récupérer toutes les, les étoiles, en fait, dans différents mondes en... pour ouvrir les... les portes du château de la princesse Peach. Ok Bon, bah ben, alors, du coup, tu peux nous parler du gameplay donc alors, le gameplay, bah, il est toujours quand même assez simple. Donc on peut toujours avoir bah, les coups Mario, peut donner des coups de poing, on peut courir, on peut accélérer, on peut bien sûr sauter. Voilà. Oula. Tu, en revanche, tu disais que le, la maniabilité aux flèches... Euh... Voilà, alors, la maniabilité aux, aux flèches de DS est quand même assez chiante. Hein. Là, là, je l'avoue, je c'est bien galère des fois. Parce que par exemple, pour pour faire, si vous voulez aller en diagonale, bah, vous devez appeler sur deux flèches en même temps à la fois. Et des fois, vous pouvez lâcher vos flèches. Pendant oh, le truc et euh, c'est quand même hein et c'est quand même assez chiant des fois euh, sur certaines phases de saut hein. ah, et euh, donc la mini peut être bien ou le utile je m'en sers pas <rire> ouais, donc en fait les deux écrans de la ds euh... bah euh, les, les écrans quand l'écran tactile va être utile pour autre chose d'accord Allez, crève Et donc là, le but du Crêve. jeu, c'est à quoi, de ton niveau, là, c'est finir, en fait, simplement, le niveau euh, d'aller... Ouais, alors, en fait, non, c'est que là, en fait, je dois d'abord battre ces petits machins, les, les trois que vous voyez là, pour qu'il y ait un gros qui apparaisse et que je le batte et qui me donne l'étoile, hein. allez, crève Crève, voilà donc, là, le gros, il vient là, et... Aïe J'aime bien les, bruits, les petits bruits que tu fais. Ouais, je sais. <rire> ok, crève, donc, il y, euh, y a plusieurs personnages jouables ah oui ça ça va être une nouveauté, il y a plusieurs personnages jouables, donc bien sûr là je suis Mario, donc euh, le basique, mais il va aussi y avoir Yoshi, Wario et Luigi que vous allez débloquer au fur et à mesure, ce qu'en fait ça veut dire une nouveauté de cet opus par rapport bah, à celui dont il est tiré. D'accord. Bah justement je propose qu'on passe à un niveau avec Yoshi. Ok Nous voilà dans un niveau avec Yoshi. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui change par rapport à Mario Bah déjà euh, par rapport à Mario c'est que Yoshi il peut faire ça. Il vole ils un peu, on peut dire, pendant ses sauts, ce qui leur rend beaucoup plus facile. Euh, même, trop, ouais, même trop simple et tout. Ouais, tu disais que c'était un peu pour les nuls. Là, ouais, Yoshi. pour les noobs. Et il peut avaler ses adversaires avec B, pour les recracher, pour s'en servir de projectiles, etc. Ce qui rend toujours aussi le truc beaucoup plus facile. D'accord. Euh, donc c'est assez sympa, je vois qu'il y a plusieurs gameplays, par là, exemple, là tu dois glisser, Oui, voilà, c'est comme c'est le toboggan, quoi. <rire> c'est amusant. Mmh. Mais euh, est-ce que c'est répétitif ou euh... non? Je veux pas te parler. C'est répétitif ou euh... Euh, non? Parce qu'il y, y a plein de niveaux différents, donc il y a des niveaux où tu on va noir, gé, putain, je suis une merde. Donc à chaque niveau, il y a quelque chose de nouveau en fait qui arrive. Euh, ouais. D'accord. Et je suis euh... une grosse bouse. Donc, graphiquement euh... parlant, tu en penses quoi? Bah graphiquement parlant, bon, ça va pour de la DS, la 3D est quand même pas mal faite. Mais si on a vu des trucs qui sont bien mieux. Je parle par exemple à tout, tout ce qui est Zelda, c'est bien mieux fait pour moi. Mais bon. Euh... Zelda tout le ah Ouais, pour toujours, mais c'est quand même bien mieux fait. Mais bon, c'est quand même aussi l'un des premiers jeux de la DS. Donc, euh, je crache pas trop, euh, je tire pas trop sur l'ambulance, quoi. D'accord. Et euh, qu'est-ce qui est comme nouveauté par rapport euh, au Mario 64 euh, Donc, euh, les nouveautés, bah, c'est déjà la possibilité d'avoir plusieurs personnages, comme Yoshi, il n'y a pas que Mario, il y a aussi Wario et Luigi qui ont tous euh, chacun leur particularité. Wario est très fort, Luigi est plus agile, etc. Ouais. Euh, il va y aussi y avoir une autre nouveauté qui vont être les mini-jeux qu'on va vous montrer dans une dernière partie, je pense. Ouais, exactement. Voilà. Euh, mais en attendant, bon. je trouve que quand même que l'univers graphique mmh. est assez joli avec la neige et tout. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Franchement, euh, pour de la DS, oui, il crève du... pas lui. Bon, c'est bien pixelisé quand même les arbres. Tu oui. traverse, mais. Et euh, ouais, les pareil. ennemis sont nombreux ou variés ou, ou Bah, il y a toujours les. Euh, ça dépend en fait. Il y a des ennemis qui sont à peu près dans, dans tous les dans tous les mondes, quoi. Je veux dire, il bah, va y avoir tous les fameux Goompa, Koopa, etc. Les Chompes. Mais là, par exemple, ça va être des bonhommes de neige, des. Euh, des espèces de petites fleurs, comme j'ai avalé ce truc-là, par exemple, ça. Ça va bien avoir pas. ça. Ok. Bon, bah, ça. je te propose qu'on se retrouve dans un mini-jeu. Voilà. Go. Nous voilà dans un mini-jeu, est-ce que tu nous expliques euh, le principe de celui-ci Alors, Alors le principe de ce mini-jeu c'est on va avoir des petits Mario comme cela il va devoir les faire sauter à, à, à, à l'aide du stylet en mettant le stylet comme ça, en faisant des plateformes, sur l'espèce de truc qui en là-haut. Oui, mais c'est trop marrant. Enfin de l'utilité pour l'écran du bas. Oui voilà. <rire> ok. Euh, donc euh, la bande son... Ah ça oui. Bon. C'est un, un petit remake de tout. tout, tout, tout, tout, tout, tout. Il y en a beaucoup de mini-jeux ou genre il y en a deux Non, non, il y en a plein. Il y en a... Euh, il y en a à peu près 6 à 8 par personnage donc euh ah il oui, y a 4 personnages donc il y a beaucoup de mini-jeux. Et chaque personnage a un peu ses spécialités. Mario c'est un peu des trucs comme ça, où on rebondit partout, etc. Alors que euh, Luigi, on a on, a des, on peut dire des un peu, un peu comme des trucs de cabaret, quoi, avec euh, les cartes, etc. Okay. Donc euh, ton et ton chacun ses mini-jeux Ton avis euh, plus global sur le jeu ben, c'est un jeu qui est vraiment pas mal euh, parce que sur parce que est, il est déjà tiré d'un très bon jeu euh, sur 64. Et euh. Donc euh, c'est vraiment pas mal de le faire découvrir sur DS. Malgré que des fois, qu est, pour moi, il a été un peu simplifié, surtout par rapport grâce à, à cause de Yoshi. Okay. Euh, et qu'il y a quand même des nouveautés qui sont pas mal. Ok. Bon, mais bah sur ce, on vous dit salut. Allez, on vous dit salut.